Lettre à Manu Bonjour Manu Hier je n'ai pas regardé ton discours Pourquoi Parce qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche tes mots m'irritent les oreilles Tu fais un peu comme une ça fait un peu comme une fourchette que l'on passerait sur une assiette en porcelaine tu vois le truc Donc non, je t'ai pas écouté De toute façon à chaque fois que tu fais un discours c'est pour propager la peur parmi le peuple Tu dis tout et son contraire si bien que le peuple ne sait plus où donner de la tête. Enfin, certains du moins. Pour moi, tu es un homme comme tout, tous les autres. Enfin non, pas tout à fait en fait. Car l'homme a un cœur et aide sa famille, ses amis, ceux qui en ont besoin. Et toi, que fais-tu à part distribuer la peur avec l'aide des journaux télévisés et papier Tes projets, je les connais. Tu as la capacité de retourner la tête de certaines personnes qui t'écoutent. Si je venais à m'intéresser à tes paroles, je verrais vite qu'en fait, elles ne veulent rien dire et qu'en plus, tes discours tournent en rond. Mais ce n'est pas une erreur de ta part, non, c'est voulu. Certains te croient encore et attendent que tu leur viennes en aide, les pauvres. Ils vont attendre longtemps avec ton avec ton vaccin en préparation à moins qu'il ne soit déjà préparé mais que tu attends encore un peu avant que le plus grand nombre de demandes de l'aide encore et encore et tout ça pourquoi pour, quoi pour euh, les rendre malades pour les rendre encore plus esclaves et dépendants de ton système de ce que tu as fabriqué bien entendu c'est le but n'est-ce pas je plains toutes ces personnes qui ont encore un quelconque espoir dans tes paroles. Pour ma part, tu vois, je n'ai jamais été en guerre avec personne, même pas avec toi. Non, tu es devenu juste une personne qui m'indiffère. Quelles que soient tes demandes, tes propositions ou tes soi-disant aides pour ton peuple, ce ne sont que deux la poudre de Perlimpampin, de la poudre aux yeux en quelques mots. Je ne me sens absolument pas concernée par ce que tu peux dire ou faire, car je n'appartiens pas, non, pardon. Je n'appartiens plus à ton monde. Ton monde n'est pas le mien. Et je ne veux pas, pour tout l'or du monde, je ne veux pas que ce le soit. Je te le laisse avec joie. Dans mon monde de bisounours, il y règne paix, joie et amour. As-tu une idée de ce que cela signifie D'après tes discours, je ne pense pas. Ce sont des mots qui n'ont pas de sens pour toi. Car tu ne vois que le profit dans tout ce que tu fais. Alors non, je ne fais pas partie de ton monde et je ne le regrette pas. Ton monde est rempli de haine, d'hypocrisie, de guerre, de maladies provoquées, la plupart du temps afin de faire s'enrichir tes amis, tes hobbies, des ph pharmaceutiques, de la finance, etc. Ah, euh, juste comme ça, en passant, vu que tu nous dis de nous laver les mains, bah, je te conseille, toi aussi, lave-toi les mains car certaines personnes que tu côtoies régulièrement transportent un virus, bien plus important que celui que nous avons en ce moment. Mais je pense que tu en es déjà atteint. Et la chloroquinine ne pourra rien pour toi, car ce virus dont tu es infecté concerne le cœur. C'est un virus anti-amour. Au final, tu sais quoi Je te plains. Car il y a du monde très puissant au-dessus de toi, que si tu n'obéis pas, tu vas te faire taper sur les doigts. Si j'avais de la peine pour toi, je te plaindrais. Mais le plus que je puisse faire pour toi, c'est d'avoir de l'empathie. Manu, je te souhaite d'être heureux et de bien profiter du statut de président que tu as actuellement. Car vois-tu, le vent risque de tourner, une tempête voir une tornade qui risque de t'arriver dessus. À ce moment-là, le peuple que tu as tant fait souffrir, menacé, malmené, en le rendant de plus en plus esclave pour ton bien-être et celui de tes acolytes ne sera plus présent. Il te tournera le dos comme tu lui as fait. Alors, pour finir, tu vois, je ne suis pas concernée une minute parce que tu peux dire... Ou faire Comme je te l'ai dit et répète, je ne fais pas partie de ton monde. Dans le mien, vois-tu, il y a la liberté, l'amour et le partage. Il y a la paix. Le mensonge et l'hypocrisie n'existent pas dans mon monde. Mais cela, tu verras bien assez tôt. Pour moi, tu es un homme qui a oublié ce qu'était l'amour de son peuple. Tu es un homme qui a oublié quelque part entre ta naissance et le bureau directeur des banques de Rothschild. T as dû oublier quelque part. Le seul être divin à qui j'obéis et rends hommage au quotidien, c'est Dieu, l'univers, créateur de toutes choses. Tu vois, moi, j'ai choisi mon camp. Je te le dis avec beaucoup de bienveillance, je vis ma vie d'être humain libre de mes choix de mes pensées, de mes faits et gestes, et tu n'y pourras jamais rien. Et surtout, sois en paix, car il n'y a pas de guerre en dehors de celle que tu nous as déclarée. Il n'y a pas de guerre, juste la paix. En fait, vois-tu, je te remercie pour ce confinement. Oui, je te remercie pour ce confinement, car plus le temps passe, et plus les êtres humains voient clair en ton jeu. Plus on reste en tête à tête avec nous-mêmes, et plus nous nous reconnectons à notre source divine. Alors, merci, pour ce cadeau que tu nous offres. Derrière toutes ces peurs et manigances, l'amour est là. Et nous sommes remplis d'amour, de plus en plus, les uns pour les autres. Alors, merci, car grâce à toi, on a le droit de choisir notre camp. Je te souhaite une bonne journée, Manu. Et surtout, n'oublie pas, il y a un virus. Prends soin de toi.